Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir Afternova, un jeu de Road to Infamy. Road to Infamy sont particulièrement connus par Crypt, qui avait été euh, financé sur Kickstarter, mais qui avait eu un, un succès commercial bien après. Et aussi pour le, un projet un peu plus atypique qui a été financé récemment, qui s'appelle Canva. Alors retour to Infamy, c'est une boîte qui généralement propose des petits jeux, généralement euh, des jeux aussi qui fonctionnent mieux à 3 ou plus, avec des mécaniques relativement simples, mais euh, suffisamment huilées pour que ce soit agréable. On va tout de suite éliminer euh, l'éléphant dans le couloir. Euh, je précise que le jeu n'est pas livré avec du papier toilette et c'est un petit peu l'anecdote de cette campagne. Comme beaucoup, j'ai choisi la Titanium Edition qui est euh, l'édition euh, KS exclusive avec euh, l'effet euh, spot UV sur la boîte, etc. Et entre autres, ce magnifique effet argenté sur les cartes, je ne sais pas si on voit bien, je pense que oui. Donc, c'est absolument magnifique. Et les américains qui ont reçu le jeu bien avant nous très vite se sont plaints que les cartes à la fois étaient collées entre elles, presque scellées, à cause de ce procédé, mais aussi qu'elles laissaient des, une espèce de poudre argentée sur les mains. A priori, ça n'a pas, pas été découvert pendant le, les phases de test et les de, de, de prototype chez Retour Infamie, et leur solution était euh, prenez les decks de cartes et frottez-les avec du papier toilette. Ce qui est assez kitsch, ça marche plus ou moins bien, j'ai encore quelques dépôts sur les mains mais c'est pas aussi catastrophique au début. La seule bonne nouvelle c'est que même après avoir frotté, euh, l'effet reste, euh, reste là. Finalement je pense que je m'en serais bien passé. On va éliminer papier toilette qui ne fait pas partie du jeu au-delà de cette phase de préparation. Et on découvre donc un jeu qui se passe dans l'espace manifestement. Euh, après une catastrophe qui a euh, littéralement décimé toute la galaxie, euh, tout ce qui reste c'est des planètes à moitié en morceaux, on le voit un petit peu ici. Vous, vous êtes un prospecteur et le but, en fait, c'est de s'enrichir le plus possible avant que... Avant les autres, en tout cas, et avant de prendre le large. Normalement, donc, c'est un jeu qui se joue à 3, il y a une variante à 2 avec une espèce d'IA. Euh, du coup, je vais plus vous présenter les règles que vous montrer vraiment des tours parce que c'est compliqué en jouant seul. L'idée, c'est que vous avez des planètes ici, avec euh, des minerais, des ressources sur les planètes qui sont tirées au hasard dans le petit sac. Le jeu s'arrête quand euh, l'un des joueurs, qui a son petit vaisseau, a fabriqué six installations. On a des plans d'installation ici, on en a une au départ, et vous voyez donc que ces plans euh, coûtent des cristaux. Jusque là vous allez me dire c'est pas très original, et en fait je pense que l'originalité tient vraiment à un point de règle auquel je vais venir assez rapidement. Pour exploiter le panel vous avez ici des petites icônes, et en fait euh, ça représente vos besoins. Euh, en hommes et en matériel pour exploiter les ressources de cette planète. Ici, vous voyez qu'il faut 3 en ingénieur, en ingénierie et 3 en sécurité. Ici, il faut plutôt des mineurs, ici, il faut des bons pilotes, ça se voit à cause. Euh, bah, vu l'état de la planète. Chaque unité à votre service va avoir des talents bien particuliers. On voit par exemple qu'ici, on a un très bon pilote, ici, on a un mineur qui sait se défendre, ici, on a un ingénieur qui sait creuser. Il va falloir en fait en combiner un maximum, en tout cas plus que le nombre d'icônes qui sont sur les cartes pour pouvoir récupérer directement toute la mise. Où est l'originalité J'y viens. Pardon pour le bruit de chaise. Où est l'originalité J'y viens. A chaque tour, vous n'avez le droit qu'à une seule action. Soit vous exploitez une planète à l'aide de vos employés, de vos hommes. Soit vous allez au marché et dans ce cas-là, vous pouvez choisir trois cartes, que ce soit donc euh, des mercenaires, si on, vous les appelle comme ça, soit des plans. Sachant qu'évidemment, comme vous n'avez qu'un plan au début, il va très vite falloir vous ravitailler. Sauf que, vous le voyez, pour exploiter une planète, il faut quand même un paquet de ressources et généralement, donc, les... Les mercenaires, les intérimaires ne proposent que deux icônes. Ça fait quand même donc à minima trois cartes quand tout va bien pour euh, exploiter une planète. Et c'est là que qu'est tout le sel du jeu. Vous pouvez négocier avec les autres joueurs, c'est à dire que imaginons. Alors, est ce que j'ai un exemple qui marche C'est ça la bonne question Ouais, j'ai un exemple qui marche. Imaginons que je vais absolument euh, exploiter la planète Hermitage. J'ai ici un en sécurité, j'ai ici un en ingénierie. C'est pas terrible. Mais peut-être que euh, voilà on va prendre je veux construire mon incubateur j'ai besoin finalement que d'un blanc et un et un rose donc les deux noirs je m'en fiche donc je peux très bien dire hey michel est-ce que tu, tu m'enverrais pas tes deux ouvriers là qui ferait euh, non ça marche pas trois ouvriers là bon ça ferait cher hein. disons que c'est un mauvais négociateur Michel et en échange je te laisse euh, mes deux minerais noirs on peut même faire mieux imaginons que euh, j'ai déjà mis une, une planète auparavant vous voyez qu'on ne peut pas stocker plus de quatre minerais sur, une, sur un vaisseau donc il faut savoir euh, alterner entre construire les, les plans et économiser, parce qu'on ne peut pas économiser grand chose Et Michel, si ça t'intéresse pas, tiens regarde, je te donne même ces deux là qui sont à moi en plus. Je te donne ça, plus ça, si tu m'envoies tes trois collègues pour m'aider à exploiter la planète. Alors on pourrait penser qu'en fait il suffit de jouer dans son coin, que ça marche très bien, on fait ses planètes à soi, on garde tout. Eh bien non, pour deux raisons. La première, c'est que, je viens de vous le dire, vous ne pouvez pas stocker plus de 4 cristaux au départ. Vous voyez par exemple, si je construis mon incubateur ici, je garde un espace de stockage en plus, C'est pas non plus énorme. Donc, très vite, vous allez les retrouver avec 2-3 plans et puis euh, votre espace de stockage à moitié rempli parce que vous économisez pour construire ceci ou cela. Donc, la première raison pour laquelle ça ne sert à rien de jouer tout seul, c'est que de toute façon, il y a trop de ressources sur une planète pour vous et que de toute façon vous ne récupérerez pas tout. La deuxième, c'est que si vous la jouez finement et que vous arrivez à engager que une ou deux unités, ou trois si vous avez une main plus pleine bien sûr, là j'ai pris que la main de départ, ça vous laisse du champ pour exploiter une planète au tour suivant, et donc ça fait toujours un tour de plus où vous n'êtes pas obligé de passer par le marché, et où vous pouvez miner miner miner, accumuler des minéraux, fabriquer des plans, parce qu'évidemment chaque tour passé au marché c'est un tour quelque part perdu, Alors, sauf quand bien sûr vous n'avez plus de, de plans pour construire de nouveaux modules. Alors on a quelques petites subtilités de règles, vous pouvez par exemple euh, éliminer toutes les cartes sur le marché en mettre de nouvelles à condition que vous en preniez moins, c'est-à-dire deux au lieu de trois par exemple. Et puis la plupart des modules peuvent donner des avantages, j'ai de mémoire des modules qui disent par exemple que, bah, tiens on l'a ici, euh, les cristaux verts peuvent être, euh, peuvent être utilisés pour n'importe quelle couleur dans la construction. Euh, on en a qui donnent du stockage, on en a qui vous permettent de piocher quand vous construisez par exemple, ce qui vous permet justement d'essayer de, bah, d'entretenir une main. Le but finalement c'est d'aller au marché le moins possible. Et de pouvoir piocher quand on construit ou quand on exploite, c'est un avantage non négligeable. Évidemment, du coup, c'est un jeu qui marche mieux si vous êtes nombreux. Euh, la, la, le module A2 avec une IA, c'est pas mal, ça permet de découvrir le jeu. Malgré tout, l'IA, euh, elle va accumuler des, des cristaux de manière automatisée. Ça n'apporte pas grand chose en termes de négociation. Et finalement, si votre adversaire veut vous bloquer, ça va assez vite. À partir de 3 ou 4. Il peut y avoir des espèces d'alliances temporaires qui se montent, euh, celui qui est vraiment très en avance, qui va avoir 4 ou 5 plans. On va essayer de ne pas négocier avec lui, on va essayer de lui prendre les cristaux dont il a besoin et évidemment c'est plus facile à plusieurs. La fin de partie donc c'est quand vous avez l'un des joueurs a construit six plans. Euh, sachant que euh, ce n'est pas forcément la personne qui a construit les 6 plans qui gagne, euh, ça va fonctionner avec des points de victoire. Chaque plan ici rapporte des points de victoire, déjà 5 par exemple, 5, 3, vous voyez 3 c'est facile à construire mais il n'y a aucun passif. Et ça rapporte moins. Donc ces plans-là vont vous rapporter euh, des points de victoire. Et vous avez aussi un objectif secret qui est derrière. Chaque carte, parce que les vaisseaux sont identiques malheureusement. Par contre, derrière, c'est différent. Donc sur le scoring, on a tout ce qui est sur les plans plus un par euh, cristal fragment euh, que vous avez en stock. Et plus un pour chaque fragment de cette couleur sur les plans que vous avez construits. Donc. Par exemple, euh, voilà pour cette mission-là, on voit déjà que je pourrais très vite aller chercher ça, ça, éventuellement ça, parce que ça va me rapporter des points bonus. Ce qui veut dire que même si vous êtes euh, à 5 plans et que euh, c'est Michel qui termine en premier, il peut très bien avoir construit euh, six plans à 3 points de victoire avec en plus pas forcément bonne couleur parce qu'il négocie mal et en plus il joue pas bien. Ce qui veut dire que la victoire n'est jamais garantie. Le système, c'est qu'en fait, quand vous avez construit un plan, vous glissez sous le vaisseau, pour masquer le point de victoire et garder un petit peu de suspense jusqu'au bout. En plus, vous voyez, ça, ça se marie très bien. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce jeu, mais encore une fois, et comme Crypt, hein, de toute façon, c'est un jeu qui est euh, jouable à deux. Je crois que même Crypt propose un mode solo, je suis pas sûr, je crois. Mais malheureusement, c'est à trois ou quatre que vous en profiterez le mieux, une fois avoir tout bien frotté au papier toilette. Euh, ça reste pour le prix euh, et la qualité des, des, des éléments, parce que non, les cartes ont très bonne qualité, sont assez rigide, l'artwork art, on l'aime ou on l'aime pas. Ça reste donc pour le prix, je pense, un, une bonne, un bon investissement. Euh, Crypt avait été francisé, donc on peut espérer qu'Afternova le soit. Et puis on attend maintenant avec impatience Canvas qui va être sûrement, euh, je crois, leur premier jeu, euh, jouable vraiment à deux euh, de manière euh, conventionnelle sans avoir à passer par des IGA et des truchements. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un bon jeu et à très bientôt